salut tout le monde c'est on se retrouve donc pour la deuxième et dernière partie de la découverte du jeu de survie Arid qui je vous le rappelle est gratuit sur steam et restera gratuit vous avez pu voir dans la partie 1 mais je vous la remettrai à la fin de la vidéo que c'est un jeu qui est très Punitif, qui n'est pas facile du tout mais on va continuer les aventures et puis après ce sera à vous de voir à la fin de la vidéo si le jeu vous intéresse ou pas mais pour un jeu gratuit il arrive largement à la cheville de jeux de survie qui valent entre 20 et 30 euros alors que là il est gratuit donc n'hésitez pas allez c'est parti on se retrouve dans le gameplay Donc évidemment ici bouché, on s'en doutait un petit peu donc les, ob les objectifs est de descendre dans la mine de crafter les items nécessaires à la réparation pour pouvoir descendre dans la mine et euh, trouver plus de refuge pour, euh, pour trouver du loot en fait tout ça en gérant la faim la soif la fatigue les tempêtes etc des trucs que je pourrais poser là qui ferait avancer le steak. Hein. Dites-moi tout. Il faut que je trouve tout d'un seul coup. C'est une blague. Alors, on a une planche. Euh, hop. Une planche ici. Je pense. Euh, non. Fake. Je me suis fait avoir. Alors, on peut courir, mais attention, courir diminue la stamina et nous fatigue beaucoup plus vite. Alors ici, une autre entrée de mine, évidemment bouchée. Elle me fatigue, elle a toujours quelque chose, vous allez voir, elle aura toujours quelque chose. Comme dans tous les jeux de survie, ils ont toujours un problème. Non, nah, voilà. Alors, ici, ben elle a même un parce qu'on n'a pas la. T'es fatiguée. Je comprends bien. Bon, là, la peau d'aloe vera, ça nous permettra de nous faire des, des crèmes d'aloe vera. Alors, ici, il y a quoi Elle est crevée. Euh, on va réparer le lit. Alors, pour faire de l'aloe vera, il me manque de la clé, évidemment. Elle est trop fatiguée. Je peux pas le faire. Donc, on va la faire dormir. Elle est trop fatiguée pour pouvoir faire quelque chose. Elle a fait dix mètres. Hein. Une planche ici. On va faire dormir un petit peu. Je fais gaffe à ma, ma jauge de faim et de soif. Hop. Alors, elle a la dalle par contre. Donc, elle va manger un petit coup. Voilà. Ça la re, lui redonne pas beaucoup en fait. Elle hein. euh, ça. Voilà. Alors, attend des affaires qui permettent de réparer ici. aller réparer la table Je pas laissé dans un corps. Bon, la nuit va se coucher. Il me manque une corde et des vis. Est-ce que je vais pouvoir me faire une corde? quest ce que nous pouvons faire Alors pour faire une corde hein, il nous faut euh, des, des, des, des fibres et de la glu et la glu on l'a fait avec les matières grasses si je ne suis pas voilà avec le cuir et les matières grasses que j'ai là-haut alors il faut que je reparte en arrière cuir et matières grasses monte à une vitesse affolante donc on revient au camp de base pour aller chercher euh, enfin celui le, le tout premier camp qu'on a trouvé pour aller chercher euh, ce qu'il nous faut c'est pour ça que après plus vous avancez dans le jeu plus vous allez vous, vous déplacer euh, sur la map plus vous, plus vous allez vous éloigner plus il faudra ben, rapprocher vos vos loot hein, sinon vous allez être sérieusement embêté a chaque fois revenir, ben, c'est de la fatigue, c'est de la consommation de nourriture, c'est de la consommation d'eau. Donc il va falloir, euh, voilà, ou alors crafter un maximum de choses à ce que vous avez laissé dans votre premier camp. Ah, J'ai pas vu si on avait attrapé une bivette, je crois. Hein. attraper un autre rat, ce qui va nous donner du cuir et ce qui va nous donner de la graisse pour pouvoir faire de la cuir. En sachant que je l'ai pas dépassé Ah mais ça me fait une brochette quand je le dépasse pas en fait ah, je vais rattraper mon bois par contre hein. X c'est là où j'ai le kebab hein c'est je... Ah mais j'ai plus de bois Hop euh... alors est ce que c'est là où j'ai mon kebab Je j'ai pas pris est pas pris mon kebab alors est ce que c'est ça qu'ils appellent le kebab non ça y ressemble pas hein. alors c'est une euh, un kindla alors je sais pas si un rat là-bas ok alors dans nos conteneurs alors je vais prendre ça, euh, et je vais prendre des vis, là, j'ai du cuir, de la graisse, et on va voir si on peut se faire de la buffe. parce qu'après, madame, elle va avoir sommeil. manque euh, non non non non non non Alors, Il me manque de la graisse, hein, je ne peux plus en faire. Alors je peux me faire de l'ice cream avec l'aloe vera et de la clé. Ça. Non, je vais pas le faire parce que ça va me, me faire perdre euh, la graisse. Ah, j'aurais pu faire un jus d'aloe vera. Ah. J'étais bête. Bon. Alors, le but étant de repartir, effectivement. Est-ce que sur moi, j'ai tout ce qu'il faut j'ai deux glues, mais je crois qu'il manque des choses. Mais Je vais aller le porter. Merde, je vais marcher sur le lapin. Oh, mais notre torche Sinon, on ne voit rien. Elle a sommeil quand même, hein, la pépette. Hein. On a rattrapé une débête, donc ça peut nous faire de la glu encore. il me dit que je vais me prendre une tempête de sable en pleine tête c'est vrai que la nuit c'est mieux d'aller explorer parce qu'on n'a pas le problème de la chaleur mais selon où on va se trouver on aura le problème du froid mais ça nous use notre, notre huile pour la lampe. Ce qui n'est pas forcément la meilleure des choses. Alors, 2 alors, alors, alors, alors. Alors, sur 4, 3 crochets des cordes. Alors, on va voir si on peut faire ça... Non. Je peux éteindre la torche, par contre, parce que, euh, voilà. Donc c'est là-bas que j'aurais laissé. Euh Est-ce que je peux faire de la glu? Euh, non. Hum. chez un peu plus. Est-ce qu'on peut faire maintenant de la glu Toujours pas, il me manque quoi euh, Ben, c'est normal Faut que je fasse du cuir. Pas de cuir sur moi Qu'est-ce que tu me dis La corde. Cuir. Alors, cuir, corde. La corde, il me faut encore des fibres. Mais elle va me tomber dans les pommes. I can't Mais si tu peux garder tes yeux ouverts, hein, t'inquiète pas. Ne me lâche pas maintenant. Ouais, trop, trop vraiment trop trop fatigué. Je gaffe au cactus. Parce que là j'ai assez de, de plein de fiber Il y en a là, sinon... Hop. Alors on est reparti pour faire de la glu et pour faire la corde. Alors la corde, on va la faire. Ça va nous permettre de nous alléger alors euh, c'est une strong rope qu'elle veut pour ça il me faut liter euh, liter liter liter elle est trop crevée pour pouvoir le faire ou je n'ai pas de cuir sur moi peut-être à faire dormir Vous voyez, pas si évident que ça. Il est quand même assez joli. C'est fluide. Euh, il est gratuit. Et il le restera. Donc, euh, bravo à eux. Hein. On peut leur dire que ça. Voilà. Et elle a soif. Elle a soif. Elle a soif. Ça va pas redonner de l'eau, ça. T'énergiser, ouais, mais ce que tu voudrais, c'est boire, Minette. Alors, euh... il me faut un cuir euh, direct je vais peut-être aller explorer un peu par là Histoire de vous montrer Un petit peu plus du jeu Bon sachant que je vais sûrement mourir hein, Vu que j'ai pas d'eau mettre voilà protection solaire au moment où il fait nuit on met la protection <rire> pas de rocher par là je suis toujours accroupi je crois non ouais super. et là je n'y vois plus Alors, vous voyez là-bas, comme je vous le disais, en dehors du, du beau ciel étoilé euh, que vous avez, là, on va rentrer au niveau euh, du désert, mais côté Cordillère des Andes en fait. Vous voyez, plus vous allez vous rapprocher de ces montagnes là-bas enneigées, plus vous allez vous cailler. Donc, il euh, faudra que vous fassiez attention à ça, comme je vous le disais vraiment y faire gaffe. Alors, il faut que je mette du fuel dans la torche. Vous voyez, on ma température à droite. Je suis plus dans le frais que dans le chaud. T'assoie, euh, ouais, mais... Tu vas mourir, je pense. Donc, vous voyez, c'est un jeu assez sympa. Il va falloir chercher, fouiller, survivre. n'est pas une partie de plaisir, je ne vous le cache pas. Vous allez mourir, archi mourir et remourir. Mais, je le rappelle, c'est un jeu gratuit, réalisé par des étudiants qui vont le laisser gratuit. Et là, elle peut pas boire, que je me marre. Tant pis, hein, si je l'empoisonne, au moins elle boit, quoi. Voilà, hop, hein. Je suis en surpoids. Alors, bien sûr, ils ont fait des recherches, hein. Ils n'ont pas fait ça euh, au pifomètre en inventant des noms loin de là. Euh, C'est vraiment un désert qui existe. Il euh, y a toute une histoire sur ce désert. Si vous êtes un petit peu curieux, regardez sur Google. Il y a toute une histoire sur ce désert. Comme je suis pas assez lourde, je vais en prendre un petit peu plus. Ici, de l'oxalis. des insectes. Alors évidemment, il n'y a pas que de l'exploration. Je me disais, il y, a, il, y a, il y a des choses. Il va falloir résoudre des, comprendre ce qui s'est passé. Euh, vous allez avoir des frayeurs, des petites frayeurs. Elle est trop maintenant, elle veut plus. Des petites frayeurs, vous allez avoir tout un tas de trucs. Alors je n'aurai pas le temps de tout vous montrer euh, là, mais attendez-vous à faire des petits bons par moments. Il faut être attentif à tout. J'ai d'ailleurs peut-être moi-même déjà fait euh, l'erreur. Euh, faites bien attention parce que vous cherchez des objets. Le problème étant, c'est que si vous ne faites pas attention, ben, vous allez passer à côté de ce qu'il vous faut. Et vous ne pourrez pas passer à l'objectif suivant, bien sûr, tant que vous n'aurez pas résolu euh, le premier, celui qui vous est demandé. C'est-à-dire là, par rapport où j'en suis moi, euh, qui vous demande de tout simplement... Ben, résoudre le problème de euh, de la mine allez foule je vais peut-être la faire boire euh, vu que là j'ai un conteneur voilà comme ça je re remplis ma gourde je vais la faire manger hum. C'est dommage de gaspiller ça, mais en même temps j'ai plus de j'ai plus de nourriture sur moi. Hein. Et ça, je peux manger. Non, celle. J'ai plus de nourriture sur moi. Avec ça, on est bien barré. Si on n'en trouve pas. Can't keep my eyes open. Alors, elle veut pas parce qu'elle est trop fatiguée. hop, hop, hop, hop, hop. C'est ça, un viscasa. Alors, je sais pas. Ça ressemble à un petit lapin. Mais en même temps, est-ce que c'est... Alors elle verra. Super lourde. Il n'y a pas des choses que je peux jeter. Euh, les rochers, je vais en retrouver. Alors, 31 kg, euh, c'est un peu lourd quand même. 30 kg, regardez ça. Dans les bruits que vous entendez, ce n'est pas moi qui frotte le micro, hein, c'est dangereux. Des petits caca culottes. J'ai bien aimé Fred quand t'as crié, euh, quand tu t'es fait peur, j'ai ai beaucoup aimé. Elle ah est ah ah. ai fatiguée, elle a ah la dalle, j'ai plus rien à lui donner à manger, tout va bien. concluons sur ma mort je pense hein, au niveau du live vous voyez que c'est pas si simple que ça de survivre là dedans c'était une bonne surprise tu m'étonnes je l'avais pas dit Quand tu m'as posé la question euh, s'il y avait euh, des prédateurs. Loulou. En fait, c'est pas vraiment des prédateurs. Même. Bon, ce qui vient, c'est que j'ai pas de feu de camp ici. Ça, ça merde. Hein. Alors, je pense que je vais mourir. Non, peut-être pas. Hum. Il fait jour. Je pense qu'on doit avoir des animaux là-haut. Elle a la dalle. Je sais. Est-ce que je peux lui faire manger, pour tester avec vous, est-ce que je peux lui faire manger le rat Ah, il y a un rat et des lapins. D'accord. Mais le fait de faire ça... Ne me permet pas, si je le découpe pas, ça me permet pas d'avoir le cuir. Ok. tout ce qu'il me faut une chose qui serait bien que les développeurs les développeurs pas fasse faudra leur mettre un message sur steam c'est qu'on puisse voyez on a un crochet sur trois qu'on puisse le poser qu on soit pas obligé de devoir euh, porter tout comme ça alors j'ai laissé ici puisque c'est là c'est intéressant Je vais laisser ici, dans le coffre, ce qu'il me faut pour réparer. Ça m'évitera de voir les trimballer. Alors, euh, il me faut les crochets, euh, les vis, transfert. Et. Euh, ça, je vais le garder sur moi plus j'en ai peut-être pas besoin je vais laisser là euh... et on va remonter là où on était euh, les planches je vais les laisser là je vais essayer d'aller récupérer euh, tout ce que j'ai là-haut et le déplacer vers là bah, le problème c'est qu'il n'y a pas de piège ici j'en ai pas vu en tout cas Ouais. Non mais c'est une blague hein. Je viens de la faire dormir Faire boire le dirty machin. Hein. Ah non, mais elle a de l'eau dans le. Mais je, pourquoi j'ai bu Y'a pas besoin. Hein. Alors, tout va être de jongler avec tous les camps qu'on va trouver. It's not shiny enough. Maybe I can just rip them off the frame. Tu I pas need there? to get out of the sun. De trop oh, grosse espèces. Wow, wow. ok. Ouais, J'ai, ouais, elle est canée. Elle veut pas parce qu'elle est fatiguée et je peux pas l'atteindre évidemment. Par ailleurs, non, hein, ça aurait été trop bien. Et là, je vais mettre Ben voilà, ça s'appelle un dégât de chute, donc j'ai une fracture de la jambe, il faudra que j'utilise le... la telle. Donc, ça vous montre un petit peu comment faire des bêtises et surtout ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire ce que je fais. Ouais, t'as faim, mais ma belle, euh, la bouffe, c'est là-haut. On va utiliser... Est-ce que je l'ai sur moi Non, parce que je l'ai laissé, évidemment, en bas Bah ben, oui. On va mourir de faim avant qu'elle a là-haut. Attention, il y a énormément de camps. Là, je suis en train de jongler avec 2-3 camps. Parce qu'on n'avance pas euh, super vite hein, dans le jeu. Il hein. ne On... pas y aller. Ce n'est pas un jeu où vous allez avancer comme des bourrins. Déjà, avec les dégâts de chute, la soif, la faim, tout ça, la fatigue, les tempêtes de sable, etc. Donc, vraiment, c'est compliqué. Donc... Euh... J'espère avoir à manger là. Et le temps, surtout de le manger, de le faire. Parce que je pense pas avoir des boîtes de côté ici. faire cuire ça tiens tiens donc là dessus là et ça si je le fais euh, cuire ça donne quoi ah d'accord d'accord ça me donne euh de l'alcool et l'alcool ça si je le bois ça fait quoi je vais me mettre complètement pété c'est euh, pour nettoyer quand on est fatigué mais ben, on va tout à va... même pas même pas donné à boire du tout du tout alors déjà on va prendre la telle là on va se la mettre euh... Hop. Je sais que je peux manger euh, le sel. On va l'utiliser. Évidemment, manger salé va me donner soif. C'est un enfer alors, euh, ben bah, tiens ça. Alors, on va mettre... Euh... J'ai plus de fibres sur moi. et hop Peut-être lui faire manger, euh, hop, hop, on est pas mal. Ça sélectionne automatiquement dans l'inventaire ce que vous avez au niveau de ce qui peut servir en tant que carburant et de ce qui peut servir en tant que nourriture. Donc je pourrais faire cuire aussi les graines. On va regarder ce que ça va donner si je fais ça. cuite ici, on va l'utiliser, on va voir ce que ça fait, ça m'a redonné un petit peu mais pas énorme, euh, on va boire, par contre elle va avoir sommeil, donc hop, Donc, attention ici pendant qu'on dort à la jauge de faim à la jauge de soif ce qui est assez réaliste hein, comme nous réaliste quand nous on dort euh, ben, le matin on a faim quand on se réveille save and wake up comme ça vous sauvegardez vous n'êtes pas trop mal on va la faire boire et on va la faire manger Voilà. Et là, elle est confortable. Donc, tout va bien. Alors, on va regarder ce qu'on a là, qu'on peut embarquer avec nous. Le problème étant que... On peut tout prendre. Euh, les insectes... On peut le manger. Ça nous redonne un petit peu de, de, de, de, de force, on dira. Alors, je vais regarder. Je vais prendre tout ce que j'ai sur moi. Et voir tout ce que tant pis je surpoids mais surtout pour voir avec vous euh, voilà, tout ce qu'on peut faire euh, care, là. Voilà, surpoids Donc là, alors on va aller voir sur la table de craft qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ce qu'on a sur nous on peut se faire une hache je pense que ça c'est pas à négliger et vera j'en ai qu'une et un caillou j'en ai qu'un pour faire le mortard le mortard le mortier alors ici niveau nourriture on peut rien se faire ok pour faire un kebab il faut garder les petits fruits de cactus une viande et euh, un cooking stick alors, pour ça faut le mortier ici un outil, qu'est-ce qu'on peut se faire rien du tout. Du stick avec les planches. Le mortier, il nous, il nous manque un caillou, donc c'est pas trop gênant. Ici, c'est des plantes médicinales qui vont nous aider à nous soigner. Ici des protéines. Une corde et pour ça il me faut de la glue. Et je peux pas faire de la glue. Il me faut du cuir. Craft euh... Il me semblait en avoir déjà fait une en Europe mais bon. Ah, ici je pense que j'ai plus rien alors ce que je peux tenter de faire hein, je suis en, en surpoids mais tant pis on a de l'eau claire ici ah. essayer de, de partir de là en fait et de mettre un peu plus bas j'ai rien laissé dans le feu de camp si des graines tant pis alors, on repart, on a un surpoids, mais c'est normal. Regardez passe ça. si j'en ai pas une, attrapé un autre animal. Ici, on va la l'alimenter. On remet, on pourra revenir si on vraiment un manque de nourriture. Oui, j'avais vu qu'ici il y avait un truc. Je ne sais plus. Où, où c'est qu'il est qu l'endroit que j'avais vu euh, Ici. Lourde. Hop là. Allez corbeaux qui tournent autour de nous, ai l'air de dire on va faire un merveilleux festin quand elle va mourir. Non. I need to fix my leg before I black out. Oh. Ah bah oui mais là j'ai pas fait exprès. Not this way. Ah je vais mourir Je vais mourir à, euh... Ah non je me suis soignée Comme ça je n'ai plus besoin de remonter là-haut À part si je manque de nourriture Je sais que j'ai des pièges en haut Mais on en a aussi un petit peu dans tous les camps Alors, Je suis fatiguée c'est une fracture, tout va bien il est très très punitif comme jeu et franchement pour un jeu gratuit je dis chapeau bas ça vaut bien des jeux euh, qu'on a pu voir euh, autant euh, sur la chaîne YouTube, etc. Euh, ça vaut des jeux euh, de survie qui valent bien 20-30 euros, hein, je vous le redis, mais franchement, euh, moi je dis chapeau bas pour un jeu gratuit. Et ils ont bien confirmé euh, qu'il euh, était absolument hors de question qu'ils le mettent payant et qu'ils continueraient à le développer et que ce jeu resterait gratuit. Donc il y aura des ajouts, il y aura, il y aura plein de trucs. Donc franchement, chapeau bas à cette équipe d'étudiants. Et euh, je pense qu'à mon avis, dans leur lancée, là, on aura d'autres surprises de la part de ces développeurs étudiants. Donc là, j'ai rien. Il faut que j'aille là-bas au fin fond. Avec une jambe cachée, cassée, être en surpoids. Euh, alors attendez, est-ce que je peux pas poser, est-ce qu'il n'y aurait pas des trucs ici euh, La corde peut-être. Qu'est-ce qui me manque en fait Crochet c'est sûr, euh, des vis je crois et il me manque euh, la corde. À moins que là, je l'ai dans l'inventaire. Ça par contre, ce serait bien qu'ils le rectifient, puisqu'ils sont à la. Ils sont très à l'écoute de la communauté. Hein. Donc, euh... quand vous leur faites des suggestions, ils en tiennent compte. Donc on n'a pas.. Euh... On n'a pas la... ça compte pas la corde. Euh... Cool. Before I drop. Écoute, euh, mets-toi de en... de la glaise sur toi. Voilà. Et de l'aloe vera, puisque tu as un coup de soleil. Voilà. Ça évitera que ta vie descende trop, parce que là, la vie, on l'a à moitié. Du fait qu'on a notre jambe cassée. C'est même plus marché au ralenti, là. Les bruitages sont assez bien faits. Après, il y a une musique 1 en fond assez sympa. Les bruits de pas sont très réalistes. Quand elle est dans les cailloux, on peut entendre le bruit du sac qui contient tout ce qu'on a sur nous. Donc, ils ont bien, bien fait attention à tous les détails réalistes. Et ça, c'est assez agréable. Alors. Faire ça, je pense que c'est ça. Ok, euh... ça je peux le dépecer. Ouais, le couteau a pété par contre. Hein. Euh... On va aller poser la corde là. Bon, ouais, je vais laisser des trucs ici. Et là je n'avance plus du tout. Ah oui je voulais voir si je pouvais me faire une une attelle. Alors hop soin attelle. Il me faut un petit stick supplémentaire parce que je vais trouver ça. Je vais poser dans le coffre là, parce que je n'avance plus, tellement je suis lourde. Alors, on va poser les sticks, on va les garder. On va poser... Euh, on, open. On, va poser on va poser ça. On va poser les os. planches alors faites attention vous voyez hop il euh, ya quand même pas mal euh, les coffres contiennent pas mal de choses de d'emplacement hein, donc euh, hop, on va transférer hum. tout ce qui est lourd. Alors, faudra qu on qu Il faudra vérifier si la nourriture euh, ça c'est plante médicinale euh, si la nourriture euh, ne périt pas. Donc là on est beaucoup plus léger. Il faut qu'elle boive. Hein il faut qu'elle mange alors hop par contre elle est claquée alors, ça c'est pas bon mais bon ah oui j'ai pas fait qu'est-ce euh, que j'ai dit qu'il me fallait pour, euh, pour me faire une attelle Un petit stick un petit stick de rien du tout Absolument pas ça à côté de moi évidemment non si là-bas on a notre camp ici en face de nous je vais me taper là une tempête de sable je pense Effectivement, si je faisais un let's play dessus, je ferais beaucoup plus attention. Euh, là, c'est pour vous montrer globalement un petit peu le jeu. Oui, t'es fatigué, mais ma pépette, il va falloir tenir bon. Ici, on a de l'eau. C'est pas très bon ça pour la cheville. Évidemment hein, si vous, fait, vous faites une partie, vous n'aurez pas obligatoirement les loot euh, que j'ai aux mêmes endroits. donc euh, à chaque partie que vous recommencerez, les loot auront changé de place, ça serait trop simple si ce n'était pas le cas. que la trame ça ne peut pas être trop fatiguée la trame de l'histoire se passe effectivement dans la mine donc euh, il faut bah, déjà réparer la mine là on a notre crochet une pelle de l'huile pour la lampe ici Ah oui, elle peut pas parce qu'elle est fatiguée, la dame. Euh, là, il n'y a rien d'autre. Ah, si de l'huile ici. Ah, j'avais pas vu là-bas sous le coffre. Pour Réparer. Nananine. Ah, super, j'ai réparé une table de craft, mais il n'y a pas de dos. Euh, bon, bah. Taïk. Est-ce que je peux me faire une attelle serait bien. Alors X. Qu'est-ce que j'ai Ah, oh, j'ai plus les quatre bouts de bois sûrement. Ah oui, je les ai utilisés pour. Un... À tous les coups, je les ai utilisés pour un... pour réparer ça. Bras, il me faut Je suis trop fatigué, ça ne va pas non plus. C'est un open world, hein, donc vous allez partir plus vous allez vous éloigner ça ne voudra pas être fatigué. Ça vous trouver les camps, de trouver tout ça, de crafter quand vous avez les ingrédients. Pour trouver les ingrédients, il va falloir explorer avec les dangers que cela comporte. Là, on a un puits, attention. Le puits, vous pourrez remplir vos gourdes avec, mais il n'est pas euh, l'eau n'est pas euh, de planche. Il faut quatre fibres. plus si Vous allez utiliser l'eau, plus le puits va se vider. Hein. C'est pas ça, va pas rester vitam aeternam. Le puits plein, pas du tout. La tête, je ne trouve pas de, de, de petit stick. Vous voyez, on n'a toujours pas fait le, le, le, deuxième, le deuxième objectif qui fait avancer le jeu au niveau de l'histoire. On n'a pas pu réparer la grotte encore. Alors ici, on peut réparer tout ça. Comme ça, ici, on aura des animaux pour manger. Et un ou deux jours Ok. Alors Fred me dit que le puits se remplit tous les un ou deux jours. Mais bon, tous les un ou deux jours dans le désert, c'est très long. C'est très, très long. c'est quand même assez grand, la map est assez grande enfin, on imagine hein, puisqu'on n'a pas de map proprement dite mais il y a de quoi fouiller, fouiner et pas savoir où on va et faire comme je fais d'habitude, c'est à dire me perdre il voilà, n'y a rien elle veut pas parce qu'elle est canée hein elle canal est, elle est cannelle blessée, j'ai pas trouvé de stick alors là, ça va qu'on a encore le petit shake pont là qui nous aide hein, pour nous diriger mais pas passer un moment vous allez plus la voir donc elle meurt de soif Sur quoi, mais par contre, elle est super fatiguée. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'on ne peut s'abriter des tempêtes de sable que en étant dans les grottes. j'ai ce qu'il faut pour réparer là non oh la vache euh... elle veut pas parce qu'elle est fatiguée mais ouais mais j'ai pas ce qu'il faut nénette pour réparer euh, ton plumard il me faut quoi des fibres et un clots mais je n'ai pas le, la table de réparation là Elle est affamée. Alors, je dirais honnêtement que ça va être la fin des haricots. Euh, parce qu'elle est épuisée. Il va falloir que je reparte en arrière. Et là, pour faire le piège, il me faut deux planches. Alors, ici, on a une note. Concernant l'histoire, euh, je peux entendre à l'extérieur euh, des, des, des, des, des, des bruits de pas qui tournent autour. Euh... J'essaie de vous dire le fut. Il y a des créatures hein, qui semblent essayer de m'attraper. Euh... Selon les archéologues, cela peut être euh, des cryptides. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est, euh, mais euh, ce sont des, des, des personnages euh, mythiques apparemment. J'essayerai d'en capturer, capturer une quand je retournerai euh, quand je retournerai près du, de l'homme armé. Bien sûr, quelqu'un. J'espère que quelqu'un a trouvé du tabac. Blue Break. Une... Voilà. vous avez toute une histoire, ça je vous l'ai dit, mais c'est pas, euh... c'est une des priorités, mais tant qu'on n'a pas réussi à réparer la grotte du départ, on est foutu. Bon. Ici si j'ai pris. Ouais. Écoutez, on va en rester là de cette découverte. Hein. Vous voyez que j'en suis à presque, comme j'étais en live, j'ai fait 2h30 de live sur ce jeu. Euh, vous voyez que je n'ai pas beaucoup avancé, ce n'est pas un jeu qu'on peut rush. Euh, donc tant que je n'aurai pas résolu, il va falloir que je tourne et que je vire en fait pour pouvoir réparer cette mine. Et là, ça va me déclencher d'autres objectifs parce qu'il va falloir que j'aille explorer dans la mine ce qu'il ce qu y a et ce que je vais pouvoir trouver là-dessous pour pouvoir après continuer à débloquer les autres objectifs. Et pour ça, il va falloir que j'explore le désert, que j'aille chercher, que j'aille looter, trouver des camps euh, et tout ça en survivant, en gérant ma fatigue, ma faim et ma soif. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. La, le jeu est, reste et est gratuit sur Steam. Il s'appelle A-R-I-D. A -R -I -D. Euh, développé par des étudiants, donc je vous invite largement à aller euh, ben vous le, le prendre, le tester, ça reste un jeu gratuit et il le restera. Il y a eu une grosse mise à jour, on est le 18 novembre, aujourd'hui même, euh, par les développeurs, je vous le répète, qui ont ga gagné le jeu, euh, le Howard le, le, le Game allemand, euh, alors qu'ils sont néerlandais, il me semble. Ils ont gagné le Game Award pour, euh, de la catégorie jeu de survie en tant qu'étudiant. Donc euh, voilà. Et, et comme je vous le redis et re c'est un jeu qui serait équivalent à d'autres jeux qu'on peut voir et qui ne le sont pas eux, gratuits et qui coûtent entre, entre les 20 et les 30 euros. Alors n'hésitez pas, c'est un jeu personnellement qui en vaut la peine. Je vous invite à le tester. Profitez-en, c'est gratuit et des mises à jour vont être encore faites. Je suis en train de brûler. Les mises à jour vont être encore faites. les développeurs vont continuer à le développer. Je pense qu'ils ont énormément de potentiel et ce jeu a énormément de potentiel. Il y a pas mal d'heures de jeu parce qu'il n'est pas simple, vous l'avez vu. Donc, bien écoutez, vous me ferez vos retours. Sur ce, je vous laisse là-dessus en espérant que ça vous aura plu. Une petite découverte de plus, une petite pépite de plus. Et puis, euh, ben, on se retrouve très vite pour un prochain live ou pour une prochaine vidéo YouTube. Vous avez la chaîne YouTube en dessous pour ceux de Twitch, puisque je suis en live, qui voulez vous abonner à la chaîne YouTube, n'hésitez pas. Il y a des gameplays dessus euh, que je ne fais pas en live ou autre. Et ben, pour ceux qui veulent venir sur Twitch, vous aurez le lien Twitch. Voilà, je vous fais plein de bibi, plein de zouzous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.